Depuis des heures, je ne sais pas où est le nord, c'est toute ma vie la mort. Ah, c'est mon cadre plus avancé, le réservoir s'est vidé et j'en ai marre de pousser. Charge mon 6.35 La pelle était trop vénère Elle ne faisait pas l'affaire J'avais le cœur à l'envers Ah c'est bon voisin sur le palier Voyant la vie des huissiers Sous ta Assez, les flics en profiter Ils sont venus m'arrêter Assez, je n'ai pas pu m'échapper, je n'ai pas pu riposter De partout j'étais coincé Assez, assez remplir le charge en remonte je peux du gasoil Pour remplir le réservoir de ma voiture, je peux des bastos